Bonjour. Ça, c'est un trésor parce que je suis dans la salle au trésor du musée d'archéologie de Sofia. Ça, c'est des très, très vieux objets. Il y a de l'or, du bronze, de l'argent, et ça date du premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est super vieux. L'or le plus ancien au monde, c'est l'or des traces, ici en Bulgarie. Euh, donc, dans ce musée, il y a beaucoup d'objets très beaux, très vieux. Ici, on a des bijoux, des colliers des boucles d'oreilles. Ici, on a un très vieux masque funéraire en or qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est un beau masque qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et regardez comme c'est beau et détaillé, il est comme neuf. C'est de la qualité. Donc, beaucoup de beaux objets partout. Il y en a aussi en argent et en bronze. Ici, on a une épée, des gobelets en argent, je pense. Et ça, c'est une couronne en feuilles d'or qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ et qui est encore super belle. C'est vraiment incroyable de qualité et de détail. Donc euh, voilà, c'est le beau musée. Et il y a aussi des livres, des très vieux livres, avec l'alphabet cyrillique, comme il était, euh, ça, ça date du, seulement du 14e siècle, donc c'est beaucoup moins vieux. <rire> Salut